Bonjour et bienvenue sur Trico Touch. Aujourd'hui, la version en bref est sous-titrée de mon tuto numéro 2 qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Il s'agit d'un modèle euh, gratuit de chez Pingouin et vous trouverez les liens pour télécharger le patron sous la vidéo elle-même. Ce tuto étant beaucoup moins détaillé que la version originale, il s'adresse avant tout aux triconotes qui ont déjà tricoté, qui ont une petite expérience en tricotage. Et cela passe par au minimum deux étapes. Première étape, il vous faut absolument tricoter et compter un échantillon. Ici, la vidéo pour savoir tricoter et compter un échantillon. Pas d'échantillon, pas de calcul. Deuxième étape, il faut savoir tricoter les mailles comme elles se présentent. Ici, une vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Voilà, je vous ai tout dit, et bien on va pouvoir commencer à tricoter ce top été de la taille 34 à la taille 48. Je commence par enlever les dimensions qui ne vont pas nous servir. Celle-ci en particulier celle-ci. Ensuite, je sélectionne ma taille. Pour moi, c'est 34-36. On va commencer par tricoter le dos, donc je n'ai besoin que des dimensions qui sont sur le bas de l'ouvrage et que je reporte sur mon dessin. Pour la largeur de mon ouvrage, je vais faire la moyenne des deux dimensions dont je dispose. Je vais ajouter 38 cm ici et 42 cm là, et je vais diviser par 2. Donc 38 plus 42, ça fait 80. Que je divise par 2, ça fait 40. Donc ici, je mets 40 cm. Je n'ai donc plus besoin de cette dimension non plus. Maintenant, je vais diviser par 10 toutes les dimensions que j'ai. Je note mon échantillon qui va me servir de base pour tous mes calculs. Donc mon échantillon à moi est de 19,5 x 27. Avec mes aiguilles numéro 4 en jersey, il m'a fallu 19,5 mailles de largeur pour faire 10 cm et 27 rangs pour faire 10 cm en hauteur. Alors voyons maintenant les points et les aiguilles que je vais utiliser. Sur le bas, c'est 4 cm ici. Ça va être des côtes. Toute la partie du milieu sera en jersey et tout le haut sera aussi en côtes. Alors en ce qui me concerne, ce sont des côtes 3/2. Je vais utiliser des aiguilles numéro 3 et demi. Pour les côtes et des aiguilles numéro 4 pour le jersey pour monter mes mailles et pour les rabattre je vais utiliser des aiguilles numéro 4 on peut maintenant passer au calcul alors pour la largeur je vais le multiplier avec le nombre de mailles qu'il me faut pour 10 cm. Alors, 4 x 19,5. Ça me fait 78. Ici, une seule règle, il faut que le nombre de mailles que vous montez soit paire. Pour la hauteur, je vais utiliser le nombre de rangs pour 10 cm. Donc 0,4 x 27, je trouve 10,8. Donc sur la hauteur, c'est toujours un nombre de rangs paires. Donc soit 10, soit 12. En l'occurrence, je tricoterai 10 rangs. Comme je fais mes cotes avec des aiguilles plus petites. Que le reste de l'ouvrage en 3,5 alors que l'échantillon a été fait avec des aiguilles numéro 4 quand j'aurai tricoté mes 10 rangs je n'aurai pas tout à fait 4 cm donc soit vous rajoutez quelques rangs si vous aussi vous utilisez des aiguilles plus petites vous rajoutez quelques rangs jusqu'à ce que vous arriviez à 4 cm soit vous tricotez le nombre de rangs prévus au départ c'est à vous de voir on continue les calculs 2,5 x 27 Je trouve 67,5, bien sûr, j'arrondis à un nombre paire 68. Pour le haut, je tricote en côte avec des aiguilles 3,5. Mais cette fois-ci, je veux être un petit peu plus précise. Je ne vais donc pas calculer le nombre de rangs avec mon échantillon. Je vais d'abord tout simplement tricoter 10 cm, Et je noterai le nombre de rangs qu'il m'a fallu tricoter pour ces 10 cm. Ensuite, je compléterai en tricotant les 2 cm qui me manquent en côte. Comme j'aurais noté le nombre de rangs qu'il me faut tricoter pour ces 10 cm avec des aiguilles plus petites, je n'ai pas besoin de faire un autre échantillon. Je me servirai de ce que j'aurais trouvé ici. Ça me servira de base de calcul pour savoir exactement combien de rangs je vais devoir faire pour le haut du top pour le devant. Voilà, on a terminé les calculs pour le dos. Donc avec les aiguilles numéro 4, je vais monter 78 mailles. Je vais garder du fil perdu qui va me servir à monter les mailles d'une part et à faire la couture sur le côté. En général, j'utilise 2 fois et demi la largeur plus deux fois la hauteur. Donc en ce qui me concerne, le fil perdu fera environ 2 mètres. Par contre, quand je viendrai rabattre mes mailles ici, je n'aurai pas besoin de garder beaucoup de fil perdus. Une quinzaine de centimètres me suffiront. Pour monter mes mailles et faire ma couture, je garde 2 mètres de fil perdu. Puis je fais un eau coulant qui me servira de première maille. Et avec mon aiguille numéro 4, je monte 78 mailles. J'ai l'habitude de mettre un marqueur toutes les 10 mailles pour me faciliter le comptage. Je contrôle, 2, 4, 6, 8, 10, je mets un marqueur et je continue à monter mes mailles. Ce marqueur, je l'enlèverai dès le premier rang. Pour ça, je n'oublie pas de changer de taille d'aiguille et je passe aux aiguilles 3 et demi sur le premier rang, c'est une alternance de maille endroit, maille envers. Pour moi, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Les rangs suivants, on tricotera toujours toutes les mailles comme elles se présentent. J'enlève mon marqueur. 2 mailles envers. Et je continue comme ça à alterner mes mailles endroit et mes mailles envers jusqu'à la fin du rang. Sur le rang numéro 2 et sur tous les rangs suivants, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est à dire que je vais tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent. Je termine mon dixième rang de côte 3-2 et maintenant il me faut tricoter 68 rangs en jersey. Et je prends mon aiguille numéro 4. Et j'oublie pas, bien sûr, de changer ma deuxième aiguille. Voilà, j'ai 68 rangs à faire en tout en jersey. Mes 68 rangs en jersey sont faits. Alors maintenant, on va, je vais repasser avec des aiguilles 3,5 et je vais tricoter les côtes. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord tricoter les 10 premiers centimètres et compter le nombre de rangs que ça me prend. Et ensuite, je tricoterai les 2 centimètres qui me manquent. Donc pour cette partie en côte 3 2 pas de difficulté particulière. La seule chose, il faut bien penser à changer ces aiguilles, à revenir en ce qui me concerne sur des aiguilles 3,5, non seulement la première, mais aussi la deuxième qu'on a tendance à oublier voilà j'ai fait mes 10 cm de côte 3 2 avec des aiguilles 3 demi et j'ai compté le nombre de rangs et pour 10 cm il m'a fallu 32 rangs s'il m'a fallu 32 rangs pour 10 cm et bien pour 2 cm combien m'en faut il donc 2 je le divise par 10 ça fait 0,2 fois 32 donc je trouve 6,4 je vais arrondir à 6 qui est un nombre pair obligatoire. Donc il me reste 6 rangs de cote 3-2 à faire. Pour abattre une maille, on commence par en tricoter deux. J'ai pris mon aiguille numéro 4, et je tricote d'abord deux mailles. Ensuite, je prends la première maille que j'ai tricotée, je la saisis, et je la fais passer par-dessus la deuxième maille que j'ai tricotée. Et je continue. Je tricote une autre maille, je prends la première, je la passe par-dessus la seconde. Je tricote une deuxième maille et je rabats par-dessus. Arrivé à la fin, il me reste... Une maille sur mon aiguille, je l'agrandis, je vais couper le fil et garder juste assez pour pouvoir euh, rentrer le fil aisément au moment des coutures. 15 cm environ. Je passe le fil dans la dernière boucle et je tire. Voilà, le dos est terminé. Et vous voyez, grâce à nos côtes, notre ouvrage vient se rétrécir vers le haut, alors qu'on a tricoté tout droit et qu'on n'a fait strictement aucune diminution. On va maintenant passer au devant de l'ouvrage. donc Vous allez voir que toute la première partie, c'est exactement comme le dos, sauf qu'on ne viendra pas rabattre, on viendra ici euh, tricoter le buste et les bretelles. La première partie du devant, jusqu'ici, est exactement identique au dos. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est reporter le nombre de rangs et le nombre de mailles du schéma du dos sur le schéma du devant. Voilà qui est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, une deuxième pièce, exactement la même que le dos. Donc aiguille numéro 4, j'ai monté 78 mailles. Je suis passée aux aiguilles 3,5, j'ai tricoté 10 rangs de côte 3,2. J'ai repris mes aiguilles numéro 4, j'ai fait 68 rangs de jersey, je suis repassée aux aiguilles 3,5 et j'ai tricoté en tout 38 rangs de côte, c'est-à-dire les, euh, les 32 qui sont là, voilà, plus les 6 rangs qui me manquaient pour faire mes 12 cm en tout. Arrivé à ce stade, il va falloir diviser le travail en deux. On va faire d'abord une première partie, puis une deuxième. Pour diviser le travail en deux, on va venir mettre un marqueur au niveau central. J'ai 78 mailles en tout. Je vais diviser par deux, ce qui me fait 39 mailles de chaque côté. Je vais donc poser un marqueur à 39 mailles du début du rang. Voilà qui est fait, et je contrôle en vérifiant que j'ai bien 39 mailles de ce côté aussi. Pour cette partie de l'ouvrage, je vais commencer comme d'habitude par diviser mes dimensions par 10. Et ensuite, je vais venir calculer le nombre de rangs, mais pas avec le nombre de rangs de mon échantillon en jersey avec des aiguilles 4, mais le nombre de rangs qu'il m'a fallu pour le dos, pour 10 cm, pour faire les côtes avec des aiguilles plus petites. Donc ici, 1 x 32. Et ici, 2,9 x 32. Donc ici, j'aurais... 32 rangs à faire, et ici j'aurai, alors je trouve 92,8, c'est soit 92, soit 94, puisqu'on est en nombre pair. je vais arrondir à 94. Donc nous sommes prêts à attaquer cette partie-là de l'ouvrage. On va considérer que ce marqueur est la fin de mon rang, c'est-à-dire que lorsque je tricoterai, je ne tricoterai que jusqu'au marqueur, en aller-retour comme d'habitude, mais que jusqu'au marqueur. La deuxième partie de l'ouvrage reste en attente sur les aiguilles, on viendra la tricoter plus tard. J'ai, en ce qui me concerne, 32 rangs pour venir façonner l'ouvrage de cette façon. Je vais donc poser des diminutions en début et en fin de rang sur chacun des rangs impairs, c'est-à-dire sur chaque allée, et tout ça pendant 32 rangs. Sur chacun des allées, sur chacun des rangs impairs, je vais venir poser une diminution en début et en fin de rang dans les quatre premières mailles et dans les quatre dernières mailles. Donc je vais utiliser deux autres marqueurs de couleurs différentes par rapport à celui-ci. Et je vais compter quatre mailles à la fin de mon rang, sachant que ce marqueur-là est la fin de mon rang. 2, 4. Je pose un marqueur. Et pareil ici, je compte 4 mailles en début de rang. Et je pose mon marqueur ces marqueurs bleus on ne va pas les garder c'est juste pour vous montrer ce qu'il va se passer ce qui va se passer c'est que les quatre premières mailles et les quatre dernières mailles de mon rang seront toujours traitées à l'endroit on viendra poser des diminutions mais les mailles elles seront traitées à l'endroit entre les deux marqueurs on tricotera en cote 3 2 c'est-à-dire qu'on tricotera les mailles comme elles se présentent, sur l'allée. Sur le retour, vous verrez qu'on tricotera la totalité des mailles comme elles se présentent. Les diminutions ne se feront que sur l'allée. Sur le retour, on ne fera aucune diminution. Pour la diminution en début de rang, on va faire ce qu'on appelle un surjet simple. Et pour la diminution en fin de rang, on tricotera deux mailles ensemble. Je vais donc vous montrer les deux rangs que je vais répéter jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout. Je vais donc tricoter et je vais poser une diminution à 3 mailles du début du rang. Donc il me faut 4 mailles pour ça que je vais traiter à l'endroit. Je tricote les deux premières mailles à l'endroit. Je glisse la maille suivante en la saisissant comme pour la tricoter à l'endroit mais je ne la tricote pas. Je tricote à l'endroit la quatrième maille, et je rabats la maille numéro 3 par-dessus la dernière maille. Voilà, j'ai posé une diminution, elle est ici, et elle se situe bien à 3 mailles du bord. Là, je vais enlever mon marqueur, je n'en ai plus besoin, et je vais tricoter les mailles comme elles se présentent, jusqu'au marqueur bleu suivant. Je vais donc tricoter les mailles en code 3 2 pour garder mon motif code 3 2. Là, elle se présente à l'envers. Je la tricote à l'envers. Les suivantes, les trois suivantes se présentent à l'endroit. Voilà. De cette façon, je préserve mon motif entre mes diminutions. Et je tricote comme ça jusqu'à mon marqueur bleu. Voilà, j'arrive vers mon marqueur bleu. Comme je vais traiter les quatre dernières mailles à l'endroit, mon fil passe obligatoirement derrière et j'enlève mon marqueur. Il me reste donc quatre mailles avant la fin de mon rang. Je vais tricoter les deux premières mailles qui se présentent ensemble à l'endroit. Donc je saisis les deux mailles ensemble, je les pique toutes les deux ensemble et je les tricote tout à fait normalement à l'endroit. Je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit aussi. J'ai posé une diminution, elle se situe ici, et elle est bien à 3 mailles du bord. Je suis arrivée à la fin de mon rang impair, de mon allée, de mon rang numéro 1. Donc je tourne mon ouvrage. Pour l'instant on va garder ce marqueur, mais vous verrez qu'assez rapidement vous l'enlèverez parce qu'il ne vous sera pas utile. Sur les rangs pairs, donc sur chacun des retours, je vais tricoter tout à fait normalement toutes les mailles comme elles se présentent. Comme les trois dernières ici ont été tricotées à l'endroit, forcément sur le rang pair, elles seront tricotées à l'envers. Ensuite je regarde comment les mailles se présentent, ici les deux suivantes se présentent à l'endroit, puis trois à l'envers. Voilà, j'ai bien récupéré mon motif de cote 3-2, en tricotant toutes les mailles comme elles se présentent. J'arrive à la fin de mon rang numéro 2. J'ai une maille qui se présente à l'endroit, et les trois dernières sont forcément à l'envers, puisque les trois premières du rang précédent étaient à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 2, et ce sont donc ces deux rangs que je vais répéter jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout. Il y a un moyen très simple de vérifier s'il vous reste bien le bon nombre de mailles sur vos aiguilles quand vous avez fini vos diminutions. Vous prenez le nombre de mailles que vous aviez sur un côté, moi 39, et vous lui enlevez le nombre de rangs que vous aviez à faire en tout pour le haut, moi 32. 39 moins 32, ça fait 7, et il me reste effectivement 7 mailles, ça signifie que je n'ai oublié aucune diminution. Il me reste 7 mailles sur mes aiguilles au moment d'attaquer mes bretelles, que je dois faire a priori en 94 rangs. Alors je dis a priori parce que sur une telle longueur, on viendra mesurer, et avant d'assembler notre ouvrage, on viendra rectifier la longueur des bretelles. Soit on rajoutera quelques rangs, soit on enlèvera quelques rangs. Pour que les bretelles soient bien dessinées, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des mailles endroit sur les bords, comme ceci. Voilà. Le même nombre de mailles endroit en début et en fin de rang, et au milieu, des mailles envers, Hop. avec au minimum deux mailles envers au milieu. Donc il va falloir décider de la répartition des mailles endroit et des mailles envers en fonction du nombre de mailles qu'il vous reste. Alors pour moi c'est assez facile, il me reste 7 mailles. Et je dois les répartir avec des mailles endroit et des mailles endroit en début et en fin de rang, le même nombre et au minimum 2 mailles envers au milieu. Donc si je fais 2 mailles endroit au début, 2 mailles endroit à la fin, je pourrais mettre 3 mailles envers au milieu. Voyons maintenant, par exemple, s'il me restait 8 mailles. Et bien là, je pourrais faire 3 mailles endroit en début de rang, 3 mailles endroit en fin de rang et 2 mailles envers au milieu. Voyons avec 9 mailles. On A plusieurs hypothèses possibles. On pourrait faire 3 mailles endroit, 3 mailles endroit et 3 mailles envers, ou bien un peu plus de fantaisie euh, 2 mailles endroit, 2 mailles endroit, 5 mailles envers. Bon, là c'est peut-être un petit peu excessif, mais c'est possible. Donc, ici ça nous donne 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit. Je vais donc faire des côtes 2 3 2 tout le long. Sur le premier rang, je vais faire deux mailles endroit, trois mailles envers, deux mailles endroit et sur le retour, je tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire deux mailles envers, 3 mailles endroit, deux mailles envers et je répéterai ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai fait ma longueur de bretelle. Alors, rang numéro 1. Hop, deux mailles endroit. 3 mailles envers et deux mailles en droit rang numéro 2 je tricote les mailles comme elles se présentent ça nous donne hop deux mailles envers 3 mailles endroit et deux mailles envers. Voilà, je vais répéter ces deux rangs jusqu'à ce que j'en ai fait alors attends euh, 29 cm, c'est-à-dire a priori 94 rangs. J'ai terminé mes 29 cm de bretelles. Et je me suis servi d'aiguilles de diamètre 3,5 mais beaucoup plus courtes, pour que ce soit plus simple à manipuler. Là on ne va pas rabattre, on va mettre les mailles en attente. Alors soit sur euh, un arrêt de maille comme celui-ci, soit tout simplement sur une épingle à nourrice. On ne rabat pas et on met en attente parce que, à la fin de l'ouvrage, quand on l'aura assemblé, on viendra vérifier que la longueur des bretelles nous convient et éventuellement rajouter ou enlever quelques mailles. Donc je mets, mets cette maille en attente sur une petite épingle à nourrice, et je ne coupe pas le fil. Si vous avez besoin de couper le fil pour utiliser votre pelote pour faire le deuxième côté, je vous conseille de laisser un ou deux mètres d'avance, ce qui vous permettra de tricoter éventuellement quelques rangs supplémentaires. On va maintenant passer au deuxième côté de l'ouvrage. Alors, pour me faciliter les choses, j'ai pris des aiguilles double pointe qui sont en taille 3,5 aussi et je vais passer les mailles sur cette aiguille double pointe dans un sens. Donc je les saisis comme pour les tricoter à l'envers. Voilà, je les glisse en les saisissant par le brin avant comme pour les tricoter à l'envers. L'avantage de ces aiguilles double pointe, c'est que je peux les rentrer dans un sens, mettre un bouchon et être prête à tricoter dans le bon sens. Le deuxième avantage, c'est que comme elles sont beaucoup plus courtes, c'est plus facile à manipuler. Je prends ma nouvelle pelote. Et là, on va faire exactement la même chose que sur le premier côté. C'est-à-dire que pendant 32 rangs en ce qui me concerne, je vais faire des diminutions en début et en fin de rang. Je vais bien sûr tricoter les quatre premières et les quatre dernières mailles toujours à l'endroit. Et entre deux et sur l'arrière, je vais tricoter toujours les mailles comme elles se présentent. Donc là, je laisse un petit peu de fil perdu que je viendrai rentrer à la fin. Et je commence à tricoter. Première maille à l'endroit. Deuxième maille à l'endroit et je prends bien le fil qui mène à la pelote. Je ne me trompe pas de fil, je ne prends pas le fil perdu. Je glisse la troisième maille sans la tricoter. Je tricote la quatrième maille à l'endroit et je rabats la troisième maille par-dessus la quatrième. Je tire un petit peu sur le fil perdu parce que ma première maille est détendue. Maintenant, je tricote les mailles comme elles se présentent. Et je m'arrêterai à 4 mailles de la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 4 mailles. Je passe mon fil derrière parce que je vais les tricoter à l'endroit. Je tricote ensemble les deux premières mailles qui se présentent. Puis les deux dernières mailles à l'endroit. Rang numéro 2. Je tricote toutes les mailles comme elles se présentent et les trois premières et les trois dernières seront forcément à l'envers. J'arrive à la fin de mon rang numéro 2 et les trois dernières mailles sont évidemment à l'envers. Et la toute dernière maille, elle est très lâche parce qu'elle n'est pas tenue. Donc on tire sur le fil perdu. Voilà, comme ceci. Voilà, mon rang numéro 2 est fait, donc je répète ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout. Je termine mon 32e rang de diminution et je vais attaquer les bretelles. Donc moi j'ai décidé, il me reste 7 mailles et j'ai décidé de faire deux mailles endroit, trois mailles envers, deux mailles endroit, sur le rang numéro 1, et sur les rangs suivants, je tricoterai toutes les mailles comme elles se présentent, jusqu'à ce que j'ai tricoté mes 29 cm, c'est-à-dire, a priori, 94 rangs. L'objectif sera que la première bretelle soit exactement de la même longueur que la deuxième, bien sûr. Voilà mon rang numéro 2 de la bretelle. Où je tricote les mailles comme elles se présentent 3 mailles envers, euh, 2 mailles envers, pardon, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. etc. Voilà, et je tricote toutes les mailles comme elles se présentent pendant 29 cm. Le dos est terminé, le devant est terminé. J'ai laissé les mailles en attente. Pour pouvoir rectifier la longueur des bretelles. Mais avant ça, on va venir assembler le dos et le devant avec une couture invisible. On va se servir d'une aiguille à laine et du fil perdu qu'on a laissé sur le bord. L'assemblage se fait en droit visible. On commence bien sûr... Arrimer les deux parties ensemble pour faire cette petite couture, donc on vient prendre, on passe sous les barreaux d'un côté puis de l'autre, juste après la maille lisière. On fait 2-3 cm comme ça en veillant à avancer au même rythme d'un côté et de l'autre créer de décalage on tient fermement le départ et on tire sur le fil en france et on détend ensuite on renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'on arrive tout au bout du dos puis je passe mon fil sur l'arrière je tire et je retourne l'ouvrage là il me restera le fil coupé à rentrer et le fil que je viens d'utiliser à rentrer aussi donc je sécurise un petit peu voilà et ensuite je viens rentrer ce fil dans la petite couture qui vient de se former avec ma couture dans la petite pardon euh, <rire> dans la petite boursouflure voilà qui vient de se former avec ma couture invisible avant ça je vérifie que le bord est net voilà là ça dépasse un petit peu donc j'en profite pour faire un petit peu de cache misère voilà Je fais la même chose sur pour la deuxième couture sur le deuxième côté. Une fois que j'ai fait les coutures sur les côtés, je rentre les fils qui correspondent à mes changements de pelote. Donc, comme j'ai fait mes changements de pelote au bord du rang, je rentre les fils de la même façon dans le petit bourrelet qui s'est formé avec la couture invisible. Alors je passe maintenant au fil. Qui correspond à notre deuxième côté de du buste et avant de le rentrer j'en profite pour resserrer un petit peu là Hop. donc je fais un petit point de couture voilà pour resserrer et ensuite je viens le rentrer délicatement si possible plutôt dans des mailles endroit de sorte que ça ne se voit pas donc là on est sur l'envers du travail bien sûr de sorte que ça ne se voit pas de l'autre côté voilà et avant de couper mon fil, je vérifie que ce soit bien invisible donc là, c'est bon, je peux couper le fil. Maintenant, je vais venir fixer temporairement mes bretelles sur mon ouvrage. Alors, voilà. Donc là, j'ai choisi de les fixer avec une autre épingle à nourrice. Mais bon, vous pouvez euh, faire une couture temporaire avec un fil d'une couleur très contrastante, une couture très souple de sorte que vous puissiez l'enlever facilement. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vais essayer le petit top. Et si la longueur de bretelle me convient, je viendrai la coudre définitivement avec une couture au point arrière. J'ai fait mes essais, la longueur de, des bretelles me convient parfaitement. Donc Je vais prendre euh, un petit peu de fil perdu, on va dire 80 cm. Et je peux couper ensuite je remets délicatement mes mailles sur mon aiguille et je vais pouvoir rabattre je rabats tout à l'endroit j'en tricote deux et je fais passer la première sur la deuxième tricotée je tire la boucle et je fais passer mon fil à l'intérieur et je tire oh, ça va pas. voilà et je tire même chose pour le deuxième côté donc voilà la moitié de mon ouvrage donc logiquement ma bretelle doit venir ici quand je la positionne, je fais attention qu'elle ne soit pas vrillée. D'accord Avant de commencer, je rabats un petit peu le coin de ma bretelle, qui généralement est pas très très joli. Voilà. Ensuite, je coupe avec une couture au point arrière. Donc. J'y vois rien. Ça y est. Deux pas en avant. Hop. Un pas en arrière. Et je tire. Deux pas en avant. Un pas en arrière et je tire. Avant de sécuriser le fil et de le rentrer, je vérifie qu'au niveau de l'aspect, ça me va. Et là, par exemple, je trouve que le bord n'est pas très bien fait, peut-être ici aussi. Donc, j'hésite pas à revenir sur ma couture pour bien la finir. Que ce soit joli au niveau esthétique de l'autre côté, donc là je repars à l'autre bout sans faire de couture au point arrière, hein, juste en faux filant, et je vais reprendre un petit peu le bord qui me plaît pas trop. Une fois que ça me convient bien, je rentre le fil et je le coupe, et je fais pareil pour la deuxième bretelle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager mon travail et ma chaîne YouTube autour de vous. Et à bientôt pour un nouveau tuto en bref.